Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve pour cet épisode un peu spécial d'explication sur ce qui va se passer sur la chaîne récemment. Donc, premièrement, au mois de décembre, je vais essayer de vous faire un trade binder de qualité. Euh, donc, je vous demanderai de me faire un petit cadeau. Ça ne va pas vous coûter grand-chose. C'est d'atteindre les 100 vues sur ce trade binder. Donc, c'est tout ce que je vous demande. Après, on passe donc à l'avenir de la chaîne. Vu le nombre... J'ai bien vu le nombre de demandes euh, de mon Skype, je dis stop. Je vous le dis une dernière fois, stop, je ne donnerai jamais mon Skype comme ça. Donc il faudra qu'on commence à parler un petit peu avant le Skype. Donc sur, sur Youtube. Et après, la deuxième chose, c'est que j'ai créé un petit groupe sur Facebook. Donc vous avez Facebook, c'est génial. Donc vous pouvez faire la demande Donc soit Team Astral Yu-Gi-Oh officiel. Donc c'est le petit groupe que j'ai euh, créé rien que pour vous. Si vous souhaitez rejoindre mon petit groupe, hein, voilà. Donc les modérateurs sont Jérémy Norval et Kiyabi Yumi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, ces gens-là vont être. Euh, ces ces gens-là vont me, vont, me, enfin, vont me succéder par rapport à tout ce qui est échange de cartes. Bien sûr, vous pouvez parler avec moi en privé sur Facebook, bien sûr. Vous pouvez me trouver exactement sur Axel Brody. Donc bien sûr, avec la même image que vous voyez actuellement ici. Voilà. Mais euh, voilà. Donc ce petit groupe, ça, ça, sera, ça remplacera un peu Skype. Parce que, je vais vous dire honnêtement, je ne donne pas mon Skype comme, comme ça. C'est Il faut qu'on parle un peu sur YouTube ou, sur, euh, ou par message. Hein, sur ma boîte mail qui est yugioromantier 14 -boss .net Pour pouvoir euh, que je vous accepte en tant qu'ami. Enfin, en, sur Skype. Alors, bien sûr, chose que je pense que vous saurez, c'est que je, je prévois aussi pour le mois de décembre de faire une, une petite vidéo FAQ un peu spéciale. Alors, qu'est-ce que ça signifie Donc, j'ai coupé la musique, excusez-moi. Voilà, j'ai coupé la musique. Donc, qu'est-ce que ça signifie Donc, je vais vous demander de me poser des questions et 4 personnes. 4 personnes, bien sûr, c'est des questions que... Alors que tout le monde peut euh, tout le monde sauf ceux qui ont mon Skype voilà peuvent euh, poser. Donc bien sûr, alors ces quatre personnes seront donc ça sera des questions que vous me poserez. Et bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre sur la vidéo suite. Mais ces quatre personnes seront des chanceuses. Parce que premièrement, donc la première personne, donc ça sera la question d'or. Je lui enverrai par message privé, bien sûr, avec euh, mon numéro de téléphone, personnel, voilà. La deuxième personne, donc ça sera, on va dire, le premier, gagnera le droit d'avoir mon Skype, et bien sûr des cartes veut La troisième personne, elle aura des cartes gratos sans que je parle de code de carte. Et la quatrième personne, elle aura une carte gratos, bien sûr, dans le même genre, voilà. Donc ça sera à vous de me poser des questions intéressantes, et pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, revenir euh, sur des sujets qui vous, qui vous plaisent ou pas. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, Oui, pour le mois de décembre aussi, je compte vous faire une petite vidéo culinaire. Donc, c'est qu'est-ce que ça va être C'est une recette que, on va dire que, que je sais faire. Alors, je ne vais pas dire que j'ai inventé parce que ça serait du grand n'importe quoi. Je pense qu'elle a déjà été inventée. Mais que je sais faire et que vous pouvez faire facilement. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après Donc pour le mois de euh, ça, c'était pour le mois de décembre. Pour le mois de janvier, donc il y aura toujours le, la vidéo de Trade il y aura toujours aussi le reste. Hein. C'est euh, tant que j'ai pas fini, euh, voilà. Après, vous aurez aussi chaque week-end, je dis bien chaque week-end, une vidéo de Pokémon Éclat pour avec Andrixt. Voilà, c'est déjà euh, pas mal. Euh, c'est le but qu'on s'est fixé. Euh, je vais avoir aussi du Pokémon version Emerald Mérison saison 2 qui va arriver. Hein, je vais, je, ça va arriver quand j'aurai fini le jeu. Voilà, c'est quand j'aurai terminé le jeu, je, je lancerai les épisodes. Euh, après, donc il y a du Pokémon Rubinostress stress il y a du Pokémon, enfin il y a un peu, de, beaucoup de Pokémon. Après, si vous le désirez, je vais vous faire des petites vidéos sur euh, Yu-Gi-Oh! Tag Force 4 et 5, voilà, euh, sur sur PSP. Euh, après, pour le mois de janvier, donc euh, voilà, c'est déjà pas mal. Pour le mois de janvier, donc, il y a le Threadbinder, en gros. Il y aura peut-être des ouvertures, aussi, on sait jamais. Hein. C'est Entre janvier et décembre, il y aura peut-être des ouvertures, on sait jamais. Et qu'est-ce que je veux dire Oui, alors, euh, on a un projet. Donc, euh, mon petit groupe de, de du village, on a un projet. Donc, je ne sais pas si vous allez être d'accord c'est euh, on va essayer de se faire un petit tournoi donc que ça soit sur un tournoi sur tef pro que ça soit sur un tournoi sur Dueling network ou de, un tournoi dans la vie réelle on sait pas donc peut-être dans mon village ou peut-être sur Avignon donc à comic book on verra ça c'est ça c'est on va voir pour l'instant on a un, un projet après euh, voilà après donc bien sûr je vais essayer de là c'est j'ai continué donc les vidéos sur Minecraft, j'ai peut-être lancé aussi une nouvelle, un ou deux épisodes test donc sur World of Warcraft mais avec un cheville de la mort parce que je vois que l'épisode sur le guerrier ça vous a pas plu donc j'ai effacé le guerrier et j'ai créé un cheville de la mort rien que pour vous donc je vais voir un petit peu ce que ça donne, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, voilà il y a déjà pas mal de choses donc c'est donc c'est une petite vidéo comme ça à l'improviste voilà je suis toujours en peignoir et en t-shirt parce que pour le moment j'ai pas grand chose à je dois je dois pas sortir pour le moment donc du coup je m'habille pas trop je suis honnête avec vous voilà donc après donc pour mes projets par rapport à Yu-Gi-Oh donc je vais je vous le dis je je prévois de me faire un deck Bethélé, Red Raptor aussi donc euh, j'ai déjà à peu près tout ce qu'il faut, mais je prévois aussi de me faire un petit deck en version euh, ténèbre, parce que voilà, sur euh, des zombies. Voilà, donc, euh, zombies, donc euh, en sachant quand même que j'ai demandé quand même pas mal de cartes à des amis. Donc voilà, tout ce qui est par rapport aux zombies, je prends, donc je vais voir un petit peu, je sais pas, zombies, vampires, mais zombies en général, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus et ben voilà quoi c'était la petite vidéo euh, donc euh, d'information sur euh, la team donc sachez quand même que euh, je, je fais toujours ça par plaisir je fais toujours ça avec 0 centime d'euro, donc euh, c'est déjà euh, un excellent enfin, une excellente motivation pour vous euh, qu'est ce que je peux vous dire de plus oui, alors euh, oui et bien sûr l'information euh, que je vous, je vous en prie, je vous en prie. Donc arrêtez de me, me demander mon Skype. Alors sachez que je vais faire par étapes. La première étape, c'est on commence à parler sur YouTube. Si je vois que ça on s'entend bien, c'est moi qui vous demanderai votre Skype personnellement et c'est moi-même qui vous inviterai. Voilà. C'est comme ça que je fais. Alors arrêtez de me demander à chaque fois mon Skype. Ça sert à rien. Euh, la, euh, si jamais il euh, y en a un qui me redemande mon Skype, je lui enverrai cette vidéo en commentaire. Voilà. Allez sur ce les amis, donc n'oubliez pas, oui, je suis près de ma. Pardon. <coughs> je suis près de ma communauté, mais je garde quand même euh, une part de vie privée pour moi.